Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel dans lequel nous allons parler des alimentations de puissance. Donc voici une alimentation de puissance, c'est une alimentation simple, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une seule sortie, contrairement à l'autre qui en avait trois. Euh, cette alimentation simple est différente de celle-là, donc d'une part par le nombre de sorties, mais aussi par euh, la capacité qu'elle a euh, en termes de réglage. Donc cette alimentation va de 0 à 30 volts avec une limite en courant à 2 ampères. C'est la même chose pour celle-là, celle-là elle est en 5 volts fixe avec 3 ampères de courant maximum. Donc 3 ampères, 2 ampères, ce sont des courants relativement importants, en électronique en tout cas, mais qui sont parfois notoirement suffisants. En tout cas en robotique, on a besoin souvent de courants beaucoup plus élevés que cela, en particulier de courants de l'ordre de 5 à 10 ampères. Et donc nous avons nous utilisons une alimentation de puissance capable de fournir cette fois-ci de 0 à 36 volts et jusqu'à 10 ampères de courant alors je la démarre et voilà notre alimentation donc elle est à 30 volts le réglage est celui qu'il y a par défaut et euh, ben, comme vous pouvez le constater euh, cette fois-ci le réglage est différent nous avons deux boutons pour le réglage du courant et deux boutons pour le réglage de la tension alors si euh, je veux euh, euh, commencer mon réglage, et eh bien, comme d'habitude, il faut commencer par régler le courant maximum. Donc, je branche deux fils. Alors, il y a un petit arc qui se produit parce que ben, il y a quand même du courant qui passe. Euh, ça pourrait être pire hein, si on avait un courant plus élevé. Et là, vous voyez que j'ai 420 milliampères de limitation de courant. Alors, ici, le bouton « current » est au minimum, le courant fort est au minimum, et « courant réglage fin » Et presque au maximum, le maximum c'est 500 mA. Voilà, donc on va régler le montage. Alors je vais vous montrer hein, que d'une part, on peut mettre le courant maximum. Donc le courant maximum c'est 10,5 ampères. Donc là, le, le câble va, vite, va relativement vite chauffer. donc C'est quand même des bons câbles, hein, ils tiennent à peu près la route. En tout cas, ils tiennent 10 ampères. Et euh, on va donc le régler à 5 ampères. Je vais mettre 5 ampères comme limitation de courant. Alors, 5 ampères, hein, c'est une valeur arbitraire que j'ai choisie pour euh, justement euh, me permettre de faire un réglage et de vous montrer comment on fait le réglage. Donc, voilà comment je le fais. Réglage fort et puis réglage fin pour obtenir les 5 ampères. Donc là, je j'ai 5 ampères dans la boucle. Maintenant, je défais et là, j'ai 30 volts d'alimentation. Donc, si je veux faire un réglage, par exemple, en 24 volts, eh bien... Il faudra que j'utilise mon voltmètre, mon multimètre, comme d'habitude. Donc, je vérifie que je suis en volt d'essai. Je branche la masse. Je branche l'alimentation. Là, j'ai 29,9 volts. Vous voyez que c'est assez proche de la tension qui est indiquée sur l'écran. Et je vais me régler à 24 volts. Donc, de la même manière... Je me mets un peu au-dessous parce que là, le réglage est au minimum. Et je peux faire un réglage assez précis de ma valeur grâce au réglage fin. Voilà, 24 volts. Je les ai ici sur mon, sur mon GDF. Donc ici, là, j'ai une alimentation capable de me fournir 24 volts et 5 ampères. Ce qui fait quand même 120 watts.